J'espère que mon cadeau va te plaire. Mec, c'est trop bien, merci beaucoup pour ce cadeau et ça fait trop plaisir. Content que ça te plaise. En plus, je l'ai pas payé cher. Ah ouais, tu l'as acheté sur Amazon. Eneba. Je l'ai acheté sur Eneba. C'est oh un particulier qui l'a mis en vente. Bah mec, en parfait état. Euh, par contre, j'ai pas envie de le sortir de la boîte, je vais le laisser comme ça pour ma déco, je pense. En plus, tu sais que j'adore VAS et tout. Enfin, putain, t'es franchement trop un frère, quoi. Franchement. Parfait pour ma déco. Tu ne joues plus avec Vends-les. Eneba. Achète et vend tes produits gaming d'occasion. Sans oublier qu'Eneba, c'est aussi le premier sur les jeux pas chers. Lien en description. Fais-toi, plaisir. Bon, bah du coup, il faut juste que je fasse demi-tour. Eh ben, on te regarde. Les amis, on est parti pour la deuxième partie euh, de la vidéo. Ça fait beaucoup de, de parties. Là, on a toute la journée devant nous. Il est 7h du matin. On va transporter euh, du propane. Euh, attention tout de même. Non, mais arrête, frérot! <rire> J'ai eu peur. Je suis partout et nulle part à la fois, je suis une chouette. Elle se met à genoux, en fait, je suis le prophète. Calme-toi, je suis très second degré. Tout part en couille, je pense même plus au sexe. Là, on est à côté de San Rafael, au niveau de Stockholm, au niveau de San Francisco. On va passer par Oakland, par Oakdale. On va prendre cette fameuse route qui euh, me rend curieux et qui est dans, ce fameux, euh, dans cette fameuse zone pointillée en jaune et noir Donc évidemment, ce n'est pas la zone 51. My Godness va vous expliquer tout à l'heure, une fois qu'on va y pénétrer, euh, il va nous expliquer dans quoi nous pénétrons. Toujours bien de savoir dans quoi on pénètre, finalement, euh, <rire> comme Virginie la Non donc ben, route il aucun mal. <rire> donc donc la, route, la route 120, le croisement à la 395, la route 6 et on va arriver à Tonopah. Voilà. <rire> Très bien. Voilà, tu ouais. passes devant toi euh, Bah écoute, vas-y, euh, je vais passer devant et puis euh, tu me doubleras peut-être, on verra. On verra. C'était Ouais, voilà, c'est ça. Et le jour se lève et c'est beau, et les voitures, vont vous vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous laissez Godness passer. Hein. S'il vous plaît. Ce sera sympa, ouais. <rire> Merci. Ah, ils sont gentils quand même. Ils sont courtois, les Américains. Ça dépend. Ça dépend. <rire> America Oh, mais freine pas comme ça, toi, devant non, non plus, il a freine pas comme ça. Bah, excuse-moi, mais c'était lui ou moi. Bon. Je te pardonne. Merci. Et attention, on a du propane, hein, euh, tout de même. <rire> Je sais absolument pas ce que c'est. Hein. Bah, c'est sûrement un truc qui explose, vu l'étiquette rouge qu'il y a derrière <rire> toi là. <rire> c'est ça <rire> <rire> Et ben, bah c'est génial, Il en a pas un pour attraper l'autre. Bon, on a déjà passé le big up à L7C Fox mais je voulais le refaire parce que ben probablement il doit nous regarder et voilà je voulais juste le dire gros big up Salut L7C Fox et Miss aussi, et Miss. On, pense on pense à vous On était, on était à ça d'inviter Miss sans L7C Fox <rire> <rire> Non non quand même pas, oh là il a failli avoir un accident devant moi là en direct, incroyable T'as failli rentrer dans quelque chose Non pas moi, euh... non non Lia Lia ils ont failli se rentrer dedans eux-mêmes Ah ah hein. Bien sûr, Son début... Non mais c'est vrai Je <rire> sais pas j'ai rien vu moi Mais c'est normal je prends toute la place Ouais ça c'est vrai je Cherche pas des excuses qui n'existent pas <rire> Donc là les amis on reprend l'autoroute qu'on a pris dans l'autre sens Mais après voilà ce sera les petites routes ne vous inquiétez pas Non c'est pas vrai en plus je dis des conneries Moi ça m'inquiète hein. Comment ça Bah je sais pas j'ai l'impression qu'on va pas du tout, tout dans la bonne direction Mais si <rire> Ah Tu me fais peur toi et on aurait dû en aller bête, à droite oh. Trucks. Ah oui. C'est pas grave. Bah bon. ben, moi j'y suis. Eh bah ben, c'est très bien, comme ça je t'ai bien, euh, bien gratté comme il faut. Non mais je sais, ouais, je connais là, c'est pour que tu sois. Euh, pour que tu t'insères plus facilement après. Ça c'est gentil maintenant. Bon ça va, j'ai doublé euh, par la droite, c'est pas très cool. Bon aux Etats-Unis on a le droit donc euh, c'est un peu. Ouais mais c'est une bande d'arrêt d'urgence, je suis pas sûr que. Ah oui, oui, donc c'est pas vraiment une voie quand même. <rire> non c'est. Mais c'est tellement large ces vœux que tu peux faire euh, carrément une, une troisième voie euh, sur la bande d'arrêt du orange. Ah ouais, aux états unis tout est large. hein. Oui. Même oh. les pantalons. <rire> <rire> bon, <rire> voilà ça c'est fait. Euh, si tu veux d'ailleurs me, ouais. me dépasser, il euh, a pas de soucis. Non, non, j'aime bien regarder tes fesses. Eh ben, il n'y a pas de soucis, moi j'aime bien me sentir observé comme ça aussi. Moi je suis pas <rire> ce genre de personne qui disait hey, mais frérot comme toi. <rire> Ouah putain, c'était fait. ça pas à faire les vidéos. Eh ben voilà, j'ai réussi à te faire passer devant. Être la catastrophe. Ouais putain. <rire> bon du coup, j'ouvre la marche. Voilà. Tu sais que j'ai une amie qui a regardé, euh, qui a regardé du coup les trois vidéos qu'on avait fait. Ok. Trop bien Et elle est pas du tout, euh, elle joue pas du tout à ce jeu vidéo. Et, euh, ouais. Elle pensait que ça allait euh, l'ennuyer, mais elle m'a dit en fait, euh, j'ai regardé euh, donc ta, ta vidéo, c'est la première, il me semble Ah uh ha. -huh. Elle a regardé la tienne en premier, elle m'a dit bah en fait j'ai passé un super bon moment et puis du coup elle a regardé les trois tu vois. Trop Donc, stylé. Ouais, j'ai trouvé ça super euh, super que, que quelqu'un qui ne joue pas au jeu du coup et... arrive à pas de bon moment quand même euh, à et... nous regarder euh, <rire> et... rouler pendant trois. Ans. Et tu veux, lui passer un... tu veux lui passer un coucou là, t'es en direct sur énergie c'est quoi son petit nom <rire> Elle s'appelle Claire. Claire, Claire. Claire. Claire. <rire> Salut Claire, gros big up hein, big up big up non mais ça fait trop plaisir, après moi je pense que ouais. le Ce qui qu a beaucoup joué Et je pense que Claire pourra te le confirmer Par la suite, elle a pas voulu te le dire tout de suite Mais je pense que c'est mon charisme Ah oui peut-être, c'est vrai que t'as la <rire> caméra toi ça, Je veux que Claire elle mette un commentaire Sur la vidéo Ça marche, <rire> je ferai tout pour Magnifique, merci beaucoup <rire> Et merci à l'avance à Claire bien sûr de jouer le jeu mais oui c'est clair. clair Oh, C'était facile ça Moi je sais parler aux femmes hein. Super sympa Mais c'est vrai Mais tu vois voilà c'est Là on... franchement je te le dis On est à deux On s'amuse euh, C'est comme quand je faisais mes vidéos Tout seul et que j'avais plein de choses à dire Mais là je suis désolé euh, Le paysage il est éclaté au sol hein. C'est d'une pauvreté euh, je... En fait je comprends mieux Je, je comprends mieux les gens euh, Frustrés sur TikTok euh, Qui me disaient Et qui me critiquaient En disant mais c'est quoi l'intérêt frérot Ce que tu fais machin Parce que ben je... Quand tu n'as pas le contexte autour, je comprends, parce que là, je le ressens de la même façon, c'est juste méga nul. Mais le fait qu'on soit ensemble, qu'on rigole ou qu'on ait un sujet de discussion, eh ben là, par contre, c'est super agréable. Et du, je comprends mieux maintenant les gens qui disent que c'est nul, par exemple. Mais, euh, mais voilà, après, encore une fois, Claire a beaucoup kiffé, parce que ben, le paysage était incroyable, puisqu'on était sur Grand Utopia, on a beaucoup rigolé ensemble, voilà. Ça peut pas... ça peut pas se comparer. Ça peut pas se comparer, et... et... et. Il n'a pas les chevilles gonflées, mais il a bien raison de le dire. <rire> Regardez il un tracteur. Et je suis monté sur eux, tracteur. Là, là, li, là, là. Oh, des chevaux. Reste dans tes lignes, toi. De quoi Reste dans tes lignes. Tu critiques pas ma façon de conduire, ok Si. <rire> euh, oui, j'ai encore de l'essence. Donc là, on en découvre Oakdale. <rire> Super beau euh, Oakdale, hein, vraiment. Ouais, c'est... Euh... Ça a l'air très peuplé, en tout cas. <rire> ouais. Il y a qu'une qu station essence. Et une grange Super. Ah si, t'as un tracteur et un truc abandonné en ruine là sur la gauche. Un camion. Ouais. Enfin, ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a vraiment que d'elle ici. Ouais, j'avoue, je sais pas où elle est, la ville, mais bah, ouais. elle est pas là. Ah, à tous les coups, ils sont en train de faire un rework. <rire> oh bah ça y est, on vient de rentrer, euh, on vient de rentrer dans la zone. Quelle zone et eh ben le, alors là on peut pas ouvrir la map en grand, mais on est dans le... la petite route euh, sympa, donc on est dans le parc euh... jaune et noir là. Hmm, D'accord. On y est donc. Et euh... eh ben écoute, je te laisse. Oh non moi je qu'il y a pas de panneau, je dis rien. Hein. Ah ouais va... eh, Moi J'imagine je... qu'il y a un panneau s'il y a cette route, non Ben peut-être. Imagine, il y a pas de panneau, on va arriver à la fin de la livraison, on va avoir l'air trop con. Et <rire> eh ben voilà, on a traversé. Bah, faut <rire> que je peux mettre un point de repère Non mais ben, on va voir, t'as raison, il y aura peut-être un panneau. Parce que ah bah c'est vrai suis... que bon là ça ressemble à, euh, pas spécialement à un parc spécial. Euh... Bah, Mis à part euh, qui a peut-être un petit peu plus de relief que tout à l'heure. C'est vrai. Ah y a un panneau. Oui mais c'est pour le pont. Ah James <rire> Roberts mais bon. regarde comme c'est beau à gauche c'était ça dont je parlais en fait tu voyais que ça. Ah, ah oui oui. Ça c'est mignon. Ouais. J'aime bien. Oh j'aime bien vraiment. Ah là j'aime bien. Non j'avoue là c'est sympa peut mieux faire, mais c'est sympa. C'est sûr, c'est pas grand utopia. Là, c'est bon, il y a un panneau. Oh Yosemite National Park, en trans. Eh ben magnifique. Watch for uh, oncoming traffic. Parfait, Yosemite parfait. National Park. Voilà, c'est exactement la page Wikipédia que tu as sur ouais. ton écran droite, hein, c'est ça J'ai qu'un seul écran, moi. Ah, d'accord. <rire> Excuse-nous, hein, monsieur 4K. Euh... <rire> Oh c'est sympa, c'est sympa, là j'avoue que t'as l'impression d'être en hauteur, c'est cool. Ah ouais Attends, Je me mets à 30, hein, oh, c'est limité à Vas-y oui, oui, on va ralentir tranquille. On a mis, la, on a mis la, un, peu, euh, un peu la vue, putain j'arrive pas à parler. C'est pas grave, il faut pas s'énerver. <rire> c'est sympa, et en plus, je sais, je sais pas si chez toi c'est pareil, mais ça m'a l'air un peu orageux les nuages. Oui, oui, oui. Et ben voilà, ben ça a tout son charme. Il y a juste la texture de l'eau en bas qui, qui est un peu. mais. Oui. Ah, J'ai pas fait attention. C'est pas grave c'est sympa Donc là, dans les montagnes de la sierra nevada en californie <rire> allez c'est parti on va écouter le c'est le train train là on fait le train train avec le guide touristique <rire> il est pas très cool le mien il faut mieux que ce soit qu'il fasse vas-y vas-y je klaxonne et, et tu fais le, le guide yosemite national park renommé pour ses séquoias géants centenaires et pour tunnel view donc c'est un point de vue emblématique sur la chute vertigineuse du voile de la mariée et les falaises granitiques d'El Capitan et du Half Home. Je sais pas du tout ce que c'est que ces trucs. J'imagine que donc d'y une cascade et puis une falaise ou un truc dans le genre. Enfin, faut pas qu'on la rate, hein. j'espère qu'elle y est. Hein. On la reconnaîtra, je pense. Ok. Alors qu'est-ce euh, qu que je peux vous dire d'autre euh, Donc euh, ouais, ça on s'en fout, c'est nul. <rire> Bah, c'est tout! <rire> <rire> ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on s'arrête à la station essence du coup ou pas? Ah, écoute, on peut essayer de voir. Euh, parce que là, du coup, en fait, si tu veux, ça me parle de, de nombreuses boutiques, euh, de restaurants, d'amusés. Alors peut-être que c'est euh, cette station essence. Euh, Qui c'est? Ces boutiques, je sais pas, si ça sera peut-être aménagé ça... d'une façon assez sympa, mais ça n'a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça a l'air d'être en tout cas. Nogad et Nyosemite Valley. Ah, mais d'accord, mais on n'est pas encore rentré. Ok, d'accord. Comment ça, en ça fait, pas On n'est pas encore, encore dans Nyosemite, là. Ah ouais? En fait c'est une station et le panneau il disait que c'était la dernière station enfin qu'il n'y a pas de, de station essence dans la vallée. Oh. Ok je prends euh, le euh, 98. Non c'est pas du 98 qui met, c'est du gasoil, je suis débile. <rire> je suis des, et je suis le pire, moi je vais foutre en l'air le moteur. C'est pas grave. Ah on peut quand même et en fait donc là on est en plein milieu De cette fameuse zone en pointillé donc euh... Ouais mais du coup ça doit commencer Enfin dans le sur SCS je veux dire Sur la carte ça doit commencer juste après je pense Oui voilà, oui parce que, alors attention Oui c'est vrai parce que le, le mode qui permet De faire cette carte avec le fond de carte Là c'est un mode, c'est à part Donc c'est pas SCS Software Donc en effet D'ailleurs les véhicules de plus de 45 pieds sont interdits Ce qui est notre cas Je pense <rire> Eh ben, écoute on va aller se faire foutre c'est pas grave on s'en fiche On est des rebelles ah bah tiens, t'as la, la photo de, de... Bah la photo que j'avais là sur, sur, mon, sur mon téléphone. Uh -huh. C'est exactement cette photo là. De quoi, comment ça Juste après la station service, excuse-moi, moi, je suis parti, hein, t'es pas ah, OK. Loin. Ah, je, me... <rire> je me suis fait rentrer dedans. Ce merveilleux parc a été créé en 1864. Ah Je crois pas que je l'ai dit. Euh, je crois pas. Bon, j'arrive, hein, tu m'excuses, j'ai eu quelques petits soucis. Non, bah, t'inquiète, euh, je me suis garé. Par contre, euh, mon petit personnage commence à être fatigué. Ah, bah, il faut enlever la coupure. Hein. <rire> Ou alors, bah, tu l'as fait. Non, non, mais regarde, je suis arrêté. Donc, au pire, euh, c'est pas grave, je lander, pas Oh, putain Mais j'en ai marre Deuxième fois en 30 secondes Qu'est-ce que t'as fait Je me prends toutes les voitures, mais c'est de ma faute. Mais concentre-toi un petit peu. <rire> Yosemite National Park. Ok. Sympa. Ah, c'est exactement la même photo, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je te disais que je pense qu'on verra les falaises parce qu'elles ont l'air assez hautes quand même. Oh là là, ça va être trop bien. Allez, je suis chaud. Les véhicules de transport sont interdits dans cette zone, où vous devez faire demi-tour. Non, c'est vrai non. Ouais. T'as as eu le message Non. Ah, mais t'as peut-être désactivé ah, les. Oui. J'ai appuyé sur F3, j'ai eu le temps de le voir à peine. Non, ok. J'ai eu une amende aussi. Non. <rire> transport illégal d'une remorque, 1500 dollars. Oh, mais arrête! Non, attends, c'est à dire que tout le long on va avoir des amendes là à chaque fois? Non, je pensais quand tu passes euh, la première fois. Moi je suis sûr clair. que. Eh hey, frère, dans 20 secondes on va avoir de nouveau une amende. Non. Je te le parie. Peut-être à la sortie. Mmh, ouais. un, un, un, un, de chaque côté. Du coup, attends, je regarde un petit peu. Oh, c'est magnifique! Je, me il y a quelque chose, juste, je suis déjà passé par là effectivement une fois, mais. Ok. C'est très joli. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah, et là c'est. Il euh, y a des roches de partout et tout. Ouais. La roche Valmont. C'est équivalent. Ah, il y a plein de cailloux à tout moment, on s'en prend un dans la gueule, quoi. Si tu regardes trop le paysage, ça peut arriver, ouais. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à Grand Utopia un petit peu quand même. Ah bon C'est rigolo. hein. Je mets des cailloux partout, c'est ça que tu veux <rire> dire <rire> Bah ouais, ça me fait penser à une zone, par contre pour de vrai. Avec pareil, un virage comme ça et des gros cailloux et on passe même sous un, je sais plus où c'est. Un tunnel Ouais, enfin un un ouais, un tunnel de roche, ouais. Ah bah c'était peut-être la route du paradis, non quand Ah bah été... voilà, il me semble. Il y a moyen. Je un peu parce que j'ai envie de regarder... Ouais, ah, il y a un petit... Euh... Un petit truc là pour regarder la vue. Vas-y. Oh là... Oh là là on est en Haute-Savoie <rire> Mec pas trop casse-couilles à chaque fois. Toujours en Haute-Savoie. Et la Savoie alors Savoie ou bien <rire> Tu sais que Virginie, la mauvaise, elle est en Haute-Savoie là. Non c'est vrai Ouais. Oh merde ah, en tout cas, quand je l'ai quitté, elle était là-bas. <rire> Dommage de l'avoir quitté alors qu'elle était dans une belle région. Non, je suis chez moi, dans ma belle région. Ouais, toi, t'es euh, au centre de la France, c'est ça Oui, c'est bien, t'as retenu. Et ouais. Ah, c'est oui, sympa. Ouais, c'est mignon. Tu veux faire ta photo ou c'est bon Non, c'est bon. Euh... C'est pas c'est pas non plus aussi magnifique pas... que... Sur la photo, ouais, j'avoue. On est peut-être pas arrivé au bout encore. Ouais bah quand on va arriver au bout, il euh, y aura plus rien quoi. Bah, On verra. On verra. Ouh ça j'aime bien. Ouais ouais, ouais. j'avoue c'est sympa. La clément. <rire> <rire> <rire> oh c'est beau oh c'est beau si vous plaît ouais, je vous... Ah, ouais. Oh là là. Je vais plus perdre que gagner quelque chose. Moi j'ai pas eu d'amende. Parfait. T'as vu c'était écrit igno euh, forest. Euh... Le forest. Oh, là. Alors attends. <rire> Dis-nous, les chercher ma page Wikipédia. Oh, T'as vu les roches, là, à gauche Oui. Oh là là Il est gros, le caillou. Il est gros, le caillou <rire> On est déjà bientôt arrivé, hein. Ouais, bah ouais. Voilà. C'était pas si, euh... Et là, par contre, tu, tu vois la différence Dis-moi. C'est beaucoup moins joli. Ouais. Franchement, et ça fait trop plaisir. Je fais, je fais une conclusion alors que c'est pas encore fini, mais... Voilà. Les... Voilà, quand t'es à plusieurs, c'est quand même... C'est. voilà, c'est. C'est un peu comme si. En fait c'est un peu comme. C'est un peu comme si tu prenais un truc dans les fesses, et ben si tu mets euh, Si tu mets du lubrifiant, bah ben, c'est quand même plus sympa. C'est pas si mieux quoi. Voilà. Alors je dis pas que My Godness est un lubrifiant loin de là. <rire> <rire> Mais il n'empêche que voilà, donc franchement à plusieurs c'est juste une régalade et voilà, on fera ça très vite parce que voilà. Après j'insiste sur le fait que tu n'as pas choisi le meilleur état. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puisque je suis en état euh, d'ébriété. Non l'état bien sûr euh, des états unis Ça m'étonnerait pas. Oh merde Sympa de me prévenir. Ah bah, euh, t'arrives un peu vite là, non Un peu. Attention. Je croyais que tu roulais sérieux là. C'est si, je roule sérieux, mais euh, voilà quoi. Il <rire> y, y a aussi une différence entre... Oh il y a une différence entre rouler sérieux et être concentré. Non mais c'est pas vrai, il en a pas marre de doubler tout le temps lui <rire> Ils sont trop lents les gens Ah pardon, on n'était pas encore dans le Nevada, mais... Ah bah voilà, welcome to Nevada Est-ce que le désir du Nevada est dans le Nevada, c'est une bonne question ça aussi. Ouais. Et là j'ai le droit de doubler, il hein. y, euh, y a les petits très jaunes. Je hein. <rire> suis pas... Oh là, tu essaies de faire quelque chose C'est très ambitieux hein. En plus il c'est limité à 70 ça. C'était trop ambitieux Oui, surtout qu'il y avait la descente derrière Ah il pleut Ah ouais ah, bah, Attends, bah, j'allume. Tu, tu vois pour le coup T'allumes tes, tes essuie-glaces c'est ça Oui Mais tu vois pour le coup c'est marrant Tous les deux là on est bien synchronisés On voit exactement les mêmes choses Alors que quand oui, on était ouais, trois ouais, ouais. ouais, je suis d'accord Donc en fait le problème c'est <rire> <J 'ai gueule. rire> Mais c'est fou Miss, je sais pas <rire> Ah Peut-être plus miss finalement <rire> Je comprends pas parce que des fois, elle, elle, je sais pas pourquoi son, son camion il, il, il pile les net devant moi. Je, je, je comprends pas pourquoi. Euh, je sais pas, c'est peut-être pas conduire. Eh <rire> <rire> <Hey>, salut! <rire> non, rigole, oui. rigole. Oui, euh... Ça absents ont toujours tort, c'est comme ça. Ça donne une petite ambiance euh, sympa là, avec le brouillard et tout. Ouais, ça va. J'aime bien. Euh... C'est vrai que j'ai. C'est un truc que. Euh... Voilà. <rire> oui, je suis totalement d'accord. Ce, je... ce que je veux dire par là, c'est que j'y hey, Alors, tu vas rigoler, mais c'est réel. Euh, dernièrement, j'y ai pensé euh, du fait que ça me lassait de, de jouer, mais je me suis dit, quand je vais retourner sur American Truck, il faudra qu'il y ait de la pluie. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui rajoute de l'ambiance sur le jeu. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à okay. C'est. Alors, moi, la pluie, ça me saoule, mais. Euh... Oui J'avoue que de temps en temps, quand voilà. ça fait un moment que tu l'as pas eu Voilà. Bah du coup tu l'apprécies euh, davantage C'est ça, en fait ça voilà ça va dépendre de la fréquence et de où Donc on arrive à se frayer un passage à travers la circulation Parce que bien sûr d'un coup il euh, y a plein de monde Comme par hasard Oh là il s'est imposé son chemin hein. Ah il a perdu patience hein. <rire> Je me suis dit euh, qu'il allait me laisser passer J'y ai cru, ça a marché Oh j'ai reçu une notification... Euh, une... Progrès, je pense que j'aime ça. Eh ben trop bien. Sémite, ça veut pas dire quelque chose. Ah mais non Antisémite Ah, <rire> putain. <rire> <rire> bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était trop cool. Bah j'avoue, j'avoue. Merci à toi. Fait trop plaisir.